Voici ce que vous recevez dans, quand vous commandez notre culture de Vili. Il y a trois petites capsules à intérieur. En fait, vous en avez besoin en réalité d'une seule. Les deux autres, c'est des backups. C'est au cas où vous perdiez pour une raison X ou Y votre Vili parce que vous allez pouvoir réutiliser un peu de Vili pour repartir à nouveau du Vili, pour repartir à nouveau du Vili. Et vous allez avoir à, à l'infini. Donc, bonne fermentation et bon Vili.